Nombre caché dans la colonne 7 Nombre caché dans la colonne 7 Nombre caché dans la colonne 2 Un groupe de nombres nus et isolés dans le grand carré Nombre isolé et nu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 Nombre caché dans la colonne 1 Nombre caché dans le grand carré 1 Un groupe de nombres nus, et isolés dans la colonne Nombre isolé et nu.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 Un groupe de nombres cachés dans la ligne 6 8, 8 9, 9 Nombre isolé et nu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 Nombre caché et unique dans la ligne 6 Nombre caché dans la colonne 7 Nombre caché dans le grand carré 7 Nombre isolé et nu